La police recherche deux cambrioleurs qui errent dans les quartiers. Ils se font appeler les plombiers puants. On sait que t'es à l'intérieur. C'est Luigi le plombier. Et son frère Mario. C'est ma maison. Je dois la défendre. Yes. Oh, regardez devant toi, face de paix Garde-toi, tête de gland Les gars, vous abandonnez ou vous en voulez encore Au oh, frère, oh mal le meilleur film de Noël de tous les temps. Je vous préviens, j'ai la gastro